Tu veux quelle couleur Oh c'est filles Mes amis Aujourd'hui on va faire de la ballons Bonjour à tous Aujourd'hui nous allons faire des ballons. Nous allons <rire> faire des ballons avec de la pâte à ballons. J'avais la pâte rouge, violette, jaune et rouge, ainsi que les petits tubes pour souffler dedans pour pouvoir faire un ballon. Autour, il y a un notice Disons qu'il ne faut pas la pâte à ballon à la bouche ni la mâcher ni l'avaler allez c'est parti on va pouvoir ouvrir la pâte à ballon doucement allez doucement alors nous allons ouvrir la pâte à ballon et commencer à créer nos ballons moi, je vais way way way prendre way la pâte à ballon voilà. jaune. Aussi, regardez, pour l'ouvrir, là, il y a un pied qui en enfonce dedans. Hop mmh. Avec le petit bouchon, on enfonce le bouchon. Mmh. Ça ça ah, et bien. voilà Ça fait un petit trou. moi, peu. je ne peux pas Oh, regarde, on bouge ça Oh, regardez Allez, est, elle est clair. Il veux que je mon bébé <t 'es> Ça fait <rire> moi je vais commencer. as à... peut m'aider. Oui, je vais t'aider. Je vais prendre. Ah bien, ta pâte à, ah, à es ballon elle pas est pas... bizarre. Oh, ça sent fort par contre. Oh, ça sent... Regarde, comment elle est comme la pâte à ballon. Je vais prendre mon petit tube. Je vais mettre la pâte à ballon dessus oh, là, là, là, là. et je vais souffler dedans. Et moi je. Vous vous en sortez les filles? Oh. Mais trop bien ça me. Alors attends. Lequel? Tu vraiment envie <rire> Tu veux changer rien Allez, c'est bien Pas Tu n'as pas envie Tu veux que je t'aide Non, non, n'applique non, pas Comme ça, surtout pas oh, mais Je vais être là encore plus C'est sûr ça va être Elle est transparente, sa, sa pâte, je trouve moi. Enfin, la pâte <rire> Tiens mm -hmm. Hop voilà, bon bah je vais prendre un petit peu plus de pâte parce qu'avec un petit peu, ça va pas pouvoir fonctionner. Bah tu fais une petite boule que tu mets au bout de ton tube et tu vas souffler. On va faire beaucoup ou pas Bah attends, j'essaie de voir laquelle euh, dose faut mettre pour... Euh... arriver à faire à commencer un ballon. <rire> je n'y arrive pas. Je ne comprends pas pourquoi mon ballon ne veut pas se faire. Ah si, tu as essayé de faire un ballon ou pas hum. Je suis en train de le faire. Es en train de le faire Moi, je dis malin. Voilà. Bah non. Hein. On veut pas gonfler. Ou alors peut-être que c'est pas de mauvais sens. Ah bah non, c'est il y a des deux côtés du tube, tu as le, tu as le trou, hein. Non, mais moi, ça veut pas gonfler. <rire> Ah ça veut pas. Ça veut pas... Oh. Bah j'y peux rien, ça veut pas vous Je n'y arrive pas. Et vous non plus. Avec les autres pâte à ballon, ça me marche Mais pas avec ça. Celle-là non, ils Celle en ont beaucoup de mal. Oh. <rire> C'est suis des peux Marcel Je peux <rire> mmh. <rire> euh... j'ai <rire> Non, ça plus peux. un peu c'est pas grave. Tu peux faire être plus ton jaune, toi t'es bah Où pendant, est ton mais... jaune oh, Tiens, elle est là. Oh. Bon, Carrah. je vais essayer de le refaire, mais c'est assez. Mais c'est dit oui, il faut savoir. C'est assez compliqué quand même. Attends, attends, attends, une… <rires> Non, mais. Oui. En même temps, faut pas la toucher avec ah, le doigt. Attends, faut bien que je la mette dessus le. Mais où, mais où, vous la mettre avec ça ah bon bah, je... Alors vas-y, attends, attends Attends, Loubi Alors maintenant, vas-y, on va voir si l'astuce à Asya si marche. Mais c'est normal parce que, en même temps, <rire> que sur... ici, là, sur le truc, faut que ça bouge, faut que ça, ça bouge le truc. Ah oui, mais depuis tout à l'heure, c'est ce que je fais. Attention. <rire> <rire> <que> <rire> <rire> ah, vas-y, attention, Asya. Peut-être que son astuce est... Il faut pas aller <rire> fort. C'est un baron qui est là Attention. Oh. Oui, j'en ai fait un beau. Il y a un trou. Mais pas <rire> Maman. Oh, il est bizarre es ballon. Es un... Maman, il est bizarre <rire> es ballon. Pas fait, c'est la pâte à oui. oui, j ai j ai Au bout de plusieurs tentatives. Oui. vais essayer encore plus moi, à... Bah ouais, c'est pas facile hein. Ça, celui-là, il est pour Alia Attention. Mais quelqu'un va le détruire. Mais non, tu vas le prendre. Bien si j'y arrive. Ne <rire> vous décidez pas <rire> <rire> Bah oui mais.. Je te fais ton rose, tu veux que je te fasse un rose Oh forêt. Faudrait... Tu veux que je te fasse un rose Ouais non, on la pas Mais je vais te faire le tien aussi, t'inquiète pas. Non, non, non, non, mais lui pas sur le visage, non, non, non. Non, ouais, de faire un rond. Ah c'est pas dans ça Ah tu en sors il va à la douceur. Ah C'est le point du poids hey, Ouais, j'en ai pas Non Non, non Oh, bah dis-donc, hein, il a ça, pas ça envie Ça, ça va donner hein. de la couleur Oh oui Asia, parfait Allez, Asia Oh, belle bulle Bon bain. Allez, allez, Asia Tu mets et... Ah ouais Mais arrêtez, c'est fou! Euh... Arrêtez, c'est fou! Euh... Ouais. plus. c'est pour vous, j'en veux Je pas. pour pas. Je pas. C'est Regarde, <rire> regarde le mien. Le le le le le le je vais t'aider. Regardez le mien. Il est joli, hein? <rire> regarde le mien. Attends, je vais te le faire. Je vais te dire. Tu veux quelle couleur? <rire> Ouais, elle ouais, est super grosse J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez aimé la vidéo, les filles Ouais. Et regardez ouais. les ballons que j'ai fait. Et voilà notre plus gros ballon que nous avons réussi à faire Arrête tenir. Toi, tu caches tout. <rire> ah non, mais la seule décolle pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Le décolle non, pas. pas non mais montre-le. Assieds-toi, montre-le. <rire> Et solide, ah, c'est bien mmh. super merci à tous à bientôt mmh.